et le pouvoir de la lune, c'est l'histoire d'une petite fille qui est dans, en fait, maltraitée par sa famille et donc qui va fuir. Et tout ça, ça se passe dans le cadre d'un monde de fantaisie qui est très inspiré donc de la région bordelaise en fait. Donc Lou, elle est donc, entraînée par sa famille à blesser et à contrôler les saisonniers, donc les, ceux qui s'occupent de ramasser le raisin qui fera ensuite le vin, qui fait la richesse des châteaux. Et pour ça, elle a une éducation très stricte, euh, elle entraînait à, à vraiment à servir de son pouvoir pour faire euh, du mal en fait. Et un jour, en fait, ses parents vont lui faire subir la brimade de trop et donc elle va fuguer. Moi, je suis bordelaise et en fait mon grand-père était maître de chez dans le Médoc. Donc ce qui fait que ma maman, elle a grandi dans un château, vraiment euh, comme dans l'histoire. Et donc moi, depuis toute petite, elle m'a toujours raconté des histoires, ou comme on raconte des, en... des histoires aux enfants avant d'aller se coucher. Euh, sauf que moi, c'était toujours des histoires du château. Donc, avant d'aller euh, dormir, ou, voilà, je lui demandais Maman, raconte-moi encore une histoire du château. Et elle me racontait toutes ces anecdotes, en fait. Donc, avec euh, ça se passait dans des cuviers, dans des carrières, dans les vignes, il y avait des chouettes effraies. Enfin, toutes ces histoires qu'elle a vécues, elle. Et en fait, je suis... quand j'ai commencé à écrire ce fameux roman euh, pendant le confinement, c'est toutes ces histoires-là qui me sont revenues, en fait. Et c'est ça que j'ai eu un peu envie de raconter. Mais en mêlant à ce que moi, j'adore, qui est la littérature jeunesse, la littérature de fantasy, en fait. C'est ce mix-là qui, euh, qui a fait loup et le pouvoir de la lumière. Ceux qui ont le, le pouvoir, donc un pouvoir magique, ce sont les lunaires et ce sont les élus des dieux finalement. Et ils ont ce pouvoir qui est de se servir de leurs émotions, la haine, la colère pour faire mal aux autres. Euh, ensuite donc il y a les gardiens qui eux sont, ont un, un, partagent un, un lien avec les, des loups en fait. Euh, ces loups qui sont eux-mêmes un peu réduits en esclavage par les gardiens en fait et donc sont forcés à servir les gardiens. Et puis il y a tous les autres qui n'ont pas de pouvoir et qui sont en gros esclaves de ces gens-là, qui, qui dirigent le monde. Euh, donc après, cette idée de caste, je pense que c'est aussi... Euh, euh, L'idée, c'est que donc, dans l'histoire, on va dire qu'il y a plusieurs niveaux de, de, de perte de liberté, on va dire. D'esclavage, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, euh, plusieurs niveaux d'asservissement. Donc en gros, il y a elle par rapport à sa famille. Donc elle a des parents qui sont maltraitants, donc il y a une première maltraitance à ce niveau-là. Et en fait, ce thème, il se, il, est il se retrouve donc ailleurs, donc avec les gardiens sur les loups. Donc les loups eux-mêmes sont asservis. Et il se retrouve au niveau de, on va dire, la politique du pays puisqu'il y a ces lunaire qui asservissent euh, les, les saisonniers en fait. Donc c'était l'idée d'avoir peut-être un peu un thème comme ça récurrent et à différentes échelles en fait. Je pense, enfin je trouve, dans une société où en plus on a un peu un, c'est pas bien d'en vouloir à ses parents. Enfin il y en a quand même quelque chose. Les parents c'est un peu sacré encore quand même. Alors qu'il y a, enfin euh, devenir parent ne nous, fait, ne nous rend pas forcément de bonnes personnes en fait. Si quelqu'un qui est Enfin voilà, des, des cas de maltraitance, il y en a encore aujourd'hui en fait. Et il y en a eu, enfin euh, voilà, il y en a eu, il y en a encore. Euh, du coup, bah moi, c'était, ouais, c'était vraiment un thème qui me tenait à cœur par rapport à mon histoire familiale, donc pas la mienne, hein, évidemment. <rire> Comme, mais je crois que vous avez compris du coup, plutôt celle de ma mère. Euh, et après, effectivement, le cadre, le fait qu'il y ait de la magie, etc., euh, ça aide peut-être aussi à, à raconter les choses différemment. Enfin, du coup, c'est vrai qu'il y a ce biais, euh, comment dire, elle se fait pas frapper. Je ne crois pas. Directement, c'est par la magie. Donc, il y a un petit, un petit, ça permet une toute petite mise à distance. Mais, mais oui, c'est sûr que ce n'est pas un thème facile. Sur les, les émotions, euh, ce qui m'intéressait, c'était de pousser un petit peu l'idée euh, que... Donc là, vraiment, même nous, même adultes, enfin moi, je ne me sens pas euh, au-delà de ça, quoi. On utilise parfois un peu nos émotions comme une excuse. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est quelque chose de très interne, très personnel. Par exemple, la, bah, la colère, typiquement. Mais parfois, c'est « Oh, laisse-moi, je suis en colère. » ou euh, euh, oui, un peu, voilà, c'était comme une excuse, comme « Ah, mais là, je suis pas de bonne humeur », pour être méchant avec les autres. Donc, en fait, je suis partie de cette idée-là, et je l'ai juste poussée à l'extrême. Comment ça se passerait si vraiment, ce qu'on ressent quand on, est, voilà, quand on a des émotions trop fortes qui, qui débordent, et donc, c'est vrai que l'adolescence, elle est très propice à ce, ce moment-là, où on, a, on est un peu débordé par des émotions trop fortes. Euh, Qu'est-ce qui se passerait si ça dessinait vraiment sur notre entourage, si on leur faisait vraiment mal, en fait Donc, les, les, pour le pouvoir et les émotions, c'est vraiment parti de là. Je crois que je fais vraiment partie de cette euh, on va dire, euh, toute nouvelle génération d'auteurs qui ont grandi avec les auteurs phares de la littérature jeunesse euh, comme Timothée de Jean-Claude Monleva, Anne-Laure Bondoux, Pauline Alphen. Euh, donc moi j'ai vraiment grandi avec ces, ces auteurs-là. Euh, en plus j'ai eu la chance, voilà, j'adore les festivals, les salons du livre, donc d'aller les rencontrer. C'était euh, important pour moi, je voulais euh, les rencontrer pour savoir s'ils n'avaient pas un secret, quelque chose euh, euh, à transmettre. Euh bon spoiler pas vraiment mais, euh, mais ils sont passionnants quand même et donc, euh, donc voilà et pour ce livre là euh, s'il a un peu euh, je dirais trois, trois auteurs qui m'ont particulièrement inspiré c'est Pierre Bottero euh, c'est Aurélie Wallenstein qui est en littérature un peu plus ado enfin plus euh, young adulte euh, et un classique c'est Vipère au point d'Hervé Bazin voilà un peu les trois et il y a un petit clin d'œil à deux de ces trois là il y a un clin d'œil dans le loup à, à Bottero et à, à Bazin.